Bonjour les amis, une petite analyse en ce premier jour de décembre donc nous sommes le 1er décembre 2019 donc voyons ce qu'on peut espérer la semaine qui vient donc les marchés vont rouvrir ce soir et donc vous voyez ici nous sommes en trimestriel sur le Dax, le marché a clôturé donc vendredi soir. On peut voir ici en trimestriel donc chaque bougie correspondant à un trimestre que le DAX est dans une tendance haussière donc à long terme. Le tout est de savoir si la tendance va continuer et surtout pour ceux qui nous intéressent ce n'est pas du long terme comme ça mais comment arriver à gagner de l'argent à court terme avec une méthode efficace. Donc il est clair ici qu'on est dans une tendance haussière en trimestriel, donc on va passer maintenant en mensuel. En mensuel et eh bien on voit toujours donc une tendance haussière, on est bien au-dessus du nuage Ishimoku et on voit donc le marché qui a déjà tenté plusieurs fois de casser ici les 13.500 et on s'en rapproche ici. Donc à mon avis la probabilité c'est que le marché ne va pas se retourner tout de suite, il pourrait y avoir une réaction euh, et à Près, euh, qui redescendent ici mais euh, je ne pense pas que ce sera euh, pour cette semaine. Euh, je pense qu'il est probable qu'on continue à progresser vers le haut jusqu'à la fin de l'année. Enfin je ne suis pas Madame Irma mais je dirais que je vais privilégier quand même encore toujours la tendance haussière tant qu'on n'a pas un signal clair de retournement. Donc en mensuel on a une grosse bougie verte ici donc si on passe maintenant en hebdomadaire donc chaque bougie correspondant à une semaine on voit qu'il y a eu bon des, des mouvements à la baisse aussi mais que malgré tout on est là dans une tendance euh, qui semble vouloir se rapprocher à, de nouveau, à nouveau des 13.500 sur le Dax même si les indicateurs sont assez hauts ici. Bon je vais, je vais quand même euh, voir ce qui se passe mais un retournement comme on a eu ici. Je pense qu'on va d'abord aller toucher les 13500. Donc si on regarde en journalier, vous voyez là ça fait quelques jours que le marché stagne sur ce niveau. Donc on a encore on est ici à 13200, 13300, on a encore quand même pour arriver au 13500. On a encore 200, 300 points. Il y, a de quoi, il y a de quoi faire. Donc on voit cette stagnation ici qui nous indique que pour les day traders, ben ce n'est vraiment pas évident de gagner de l'argent dans un marché comme ça. Par contre, si vous maîtrisez le scalping, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez gagner 20, 30 pips par trade, ou même moins. Hein. Vous pouvez accumuler des trades plus petits en choisissant donc les, les bons moments avec une technique de scalping comme celle que j'utilise. Donc vous voyez ici qu'on est dans une, une période de plusieurs jours où le marché n'a pas fait grand-chose, peut-être que ça va se prolonger comme ça encore jusqu'à la fin du mois de décembre, peut-être même plus longtemps mais en tout cas on voit bien ici que la tendance haussière était assez forte. Et on a un nuage quand même assez, assez important ici pour arriver à creuser, à passer de l'autre côté de ce nuage ça ne va pas être évident. Donc si on regarde sur le 4 heures donc on voit ici cette stagnation qu'on a eu ces derniers jours où le marché n'a pas fait grand-chose mais euh, en scalping bien sûr vous pouvez gagner de l'argent dans un marché comme celui-là. Puisque si on va voir sur des unités de temps plus courtes, vous voyez en, en une heure, chaque bougie correspondant à une heure, vous ben voyez qu'il y a quand même moyen de faire pas mal de choses, même des, des, des petits détails si, de plusieurs heures si vous rentrez bien dans le marché, si vous connaissez des techniques efficaces pour rentrer dans le marché au bon moment. Donc aux extrêmes, puisqu'on peut considérer qu'on est dans un range entre ce niveau-là, ici de 13 318 à 13 190, ici environ. Bon, on, est, on est descendu plus bas ici. Mais vous voyez, quand vous avez des fortes mèches comme ici, comme ici, et eh bien ce sont des bons points d'entrée après lorsque le marché se retourne. Donc, c'est évidemment difficile lorsque vous travaillez de pouvoir prendre des trades comme ça. Par contre si, si vous faites du scalping et eh bien vous pouvez euh, quand vous avez une belle tendance comme ça au cours d'une journée vous pouvez gagner euh, de l'argent euh, en, en tradant quelques minutes simplement euh, tous les jours. Donc vous voyez que le scalping reste euh, j'en suis convaincu la manière la plus efficace de gagner de l'argent en bourse ou en tout cas c'est une manière complémentaire euh, au day trading et au swing swing trading parce que vous aurez beaucoup de, de difficultés en day trading que vous ne rencontrerez pas en scalping puisqu'on sort très rapidement et si vous avez des marchés qui, font, qui se retournent rapidement et eh bien vous n'aurez pas de problème en scalping puisque vous sortirez très rapidement avec vos gains en scalping. Donc si on regarde sur les unités de temps plus courtes ici en 30 minutes voyons ce que ça donne, vous voyez, chaque bougie correspondant à 30 minutes. Donc quand vous descendez ici sur un marché vous voyez un niveau comme ça, déjà ce niveau-là donc il fallait faire attention puis il est descendu plus bas et il, il s'est retourné donc là c'était un moment magnifique. et Vous avez toute cette hausse-là durant laquelle vous pouviez prendre des trades et puis quand on arrive sur les extrêmes eh bien vous voyez, des bougies euh, qui ont des, des fortes mèches comme ça, c'est un signal qu'il va probablement y avoir une réaction que les vendeurs vont prendre le dessus sur les acheteurs et vous voyez que le marché s'est retourné et là encore il y a moyen de faire de très beaux scalps euh, durant ces, ces périodes-là. Donc vous voyez avec les indicateurs que j'utilise que c'est vraiment euh, je dirais presque facile de, de prendre des bons trades comme ça, le tout est de, de bien maîtriser la méthode que j'enseigne. Donc si on va voir en 15 minutes, ben vous voyez les, les, belles, les belles séries de bougies Ekenashi qu'on a. Euh, vous avez 75% de, de probabilité que la bougie suivante sera de la même couleur que la précédente. Donc vous voyez les opportunités que vous avez de cette manière-là donc tout ça, vous l'apprenez dans, dans ma méthode scalping plus Ishimoku avec euh, des, des probabilités de gain euh, et de réussite de votre trades très importantes. Donc avec le complément des indicateurs stochastiques et RSI ici, euh, je vous assure que vous arrivez à faire de très belles journées de trading. Vous voyez si on descend sur le 5 minutes, vous voyez également... La, les, les hausses et les baisses très claires mais vous avez toujours intérêt à partir d'abord sur des unités de temps plus grandes où là ça semble tout à fait évident de déterminer dans quel sens vous devez privilégier vos, vos scalps. Ensuite donc on peut descendre sur le 5 minutes et le 1 minute, vous voyez donc vous avez des séries de bougies comme ça assez évidentes avec l'aide donc des, du nuage euh, Ishimoku qui vous indique quand il y a un retournement, vous voyez comme ici là on, on arrive on se retourne, on, on casse le nuage et on est reparti. On a cet indicateur euh, Ishimoku qui est un, un indicateur euh, pratiquement de prédiction puisque vous voyez lorsque vous vous rapprochez ici, vous voyez déjà le nuage vert euh, qui précède et qui vous indique qu'il y a une très forte probabilité que le marché va se retourner. Donc tous les indicateurs euh, compris dans euh, Ishimoku vous donnent des informations très pertinentes pour savoir que faire dans les secondes et les minutes qui suivent. Donc tout ça vous l'avez dans ma formation Scalping plus Ishimoku donc, qui vous donnera euh, une méthode vraiment efficace pour gagner à court terme et ainsi cumuler euh, des gains même si vous ne tradez pas euh, durant des heures pendant, pendant une journée. Donc vous voyez ici, on voit très bien ici cet indicateur qui a cassé ici et puis le marché ici qui, euh, qui s'est retourné donc en fin de journée vendredi. Donc vous voyez ici également retournement de, du RSI. Donc tout ça vous pouvez l'apprendre dans ma méthode scalping plus Ishimoku et vous deviendrez un trader efficace avec euh, cette méthode. Donc si vous, dans ma méthode scalping plus Ishimoku, la partie 3 vous verrez comment on peut encore aller plus loin dans le trading en choisissant en 100 ticks et en 50 ticks. donc vous avez encore plus d'opportunités de faire des scalps à court terme avec euh, ces unités de temps inférieures. Donc si vous allez voir même en 50x que j'utilise, vous voyez toutes les opportunités que vous avez de prendre des trades au bon moment avec euh, une probabilité de réussite très importante. Voilà donc euh, ce que je voulais dire euh, au niveau de ce qui nous attend. Donc... Si on regarde en une heure, on va voir euh, ce qui va se passer mais il est probable qu'on va rester encore euh, entre ces deux extrêmes ici euh, les prochains jours. Après si on a une cassure eh bien moi je dirais que la cassure euh, que j'envisage est plutôt une cassure vers le haut hein, si, je, si on est en 4 heures en sachant que si je regarde en délit ben, le marché il a quand même monté très fort là et euh, il pourrait monter encore jusqu'au 13 500. Pourquoi ben Parce que euh, ce sont des, des niveaux qu'on a déjà atteints ici donc euh, je pense que le marché aura envie, euh, les traders auront envie de pousser encore une pointe jusqu'au 13 500. Après si on casse les 13 500 là, euh, il euh, n'y a, a quasiment plus de limites, on n'a de... plus de résistance au-dessus donc le marché je ne sais pas où il ira mais euh, il pourrait aller très haut. Euh, il peut aussi y avoir une réaction ici sur les 13500 que le marché rechute et rechute très fort mais bon est-ce que le contexte économique euh, donnera une, une réaction aussi forte Moi je ne vois aucun signe pour le moment donc de euh, toute façon ce qui nous intéresse c'est le court terme. Hein c'est le scalping, c'est à la limite le day trading, trader pendant quelques minutes ou quelques heures maximum. Donc que le marché monte ou que le marché descende quand vous tradez de cette manière-là, peu importe ce qui se passe sur le marché, le tout est d'être dans la, le bon sens du marché. Donc on évite de faire des prévisions, simplement on fait une analyse claire et intelligente du marché et on essaye de se positionner dans le sens du marché. Ce n'est pas plus compliqué que ça le trading. Donc euh, il ne faut pas faire des prévisions, il ne faut pas faire des recherches macroéconomiques euh, très sophistiquées. Simplement vous utilisez une méthode de trading efficace avec de bons indicateurs et vous essayez de vous positionner dans le sens du marché comme il faut. Et si le marché stagne eh bien ce n'est pas un problème. Hein. On a, vous voyez dans un marché euh, ici comme euh, en une heure ici, vous voyez qu'il y a moyen de faire quand même des beaux trades alors que les personnes qui font, qui font du swing trading ou même euh, du trading euh, en, à plus court terme, bon, ben, ils peuvent avoir des grosses difficultés dans un marché comme ça parce que c'est un marché euh, qui ne bouge pas énormément. Si vous, le trader qui prend un trade le matin et qui attend le soir de, de voir où sont ses bénéfices, ben, ce n'est pas possible et je ne pense pas que si vous travaillez, euh, pour un patron il vous laissera euh, regarder euh, les marchés euh, 10 fois par jour donc je pense qu'il est clair que soit vous pouvez rester toute la journée devant vos écrans à ne plus faire que ça ou alors euh, vous devez opter pour le scalping qui vous permet de trader euh, à court terme euh, rapidement euh, et prendre rapidement vos gains. Je pense que c'est la manière la, la plus intelligente de, de trader même si vous, vous aimez le, le trading. Vous avez 70% de, du temps que le marché se peut, est configuré de manière à faire des, du scalping plutôt que du day trading. Donc 70% du temps, vous pouvez gagner de l'argent en scalping et vous n'en gagnerez pas en day trading. Donc je pense que ce n'est pas difficile de comprendre quelle est la meilleure méthode de trading. Et il ne faut pas écouter les gens qui disent que c'est plus difficile le scalping. Hein. Moi, j'ai essayé... Parce que j'ai démarré le, le trading, j'ai suivi une formation de day trading qui était absolument nulle. ça ne fonctionnait pas même si euh, le vendeur prétendait que c'était une formation d'excellence, là on, on est nombreux à s'être fait avoir. Donc lui n'a jamais réussi à nous montrer qui qu tradait, les seuls trades live qu'il a montré c'était du scalping qu'il faisait. Donc je pense qu'après j'ai compris que je m'étais fait avoir et j'ai cherché des méthodes efficaces et c'est évident que c'est le scalping qui, qui reste la méthode pour moi la plus efficace avec le taux de réussite le plus élevé et donc euh, la seule chose que vous avez à faire c'est de maîtriser les quelques trades perdants, sortir rapidement de vos trades mais s'ils sont perdants et, et reprendre un bon trade dans le bon sens, savoir réagir rapidement mais sinon le scalping est vraiment une méthode de trading vraiment efficace euh, qui vous permettra de gagner, d'apprendre d'abord Très rapidement à trader et de gagner de l'argent de manière régulière avec un minimum de risque. Voilà j'espère que cette analyse vous aura servi pour la semaine qui vient. Donc on est début décembre 2019 donc les fêtes de fin d'année approchent. Si vous n'avez pas encore une méthode de trading efficace et bien faites-vous plaisir. Offrez-vous euh, ma formation Scalping plus Ishimoku donc ce sera pour vos fêtes de fin d'année. Vous avez encore un mois pour vous, pour vous préparer, pour apprendre, vous pouvez apprendre bien sûr sur un compte démo. Et ainsi vous pourrez démarrer en 2020 sur les chapeaux de roue avec une méthode de trading efficace. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et j'espère vous retrouver très prochainement dans une de mes prochaines vidéos. À bientôt. Au revoir.